Et voilà, moi aussi maintenant c'est devenu un appareil photo-aspirateur, le temps de pouvoir monter de niveau. Du coup ce soir, quête Kate... Eh bah oui, la quête, hein, la quête pour finir enfin, euh, pour sortir de l'Uranus. Euh, euh. oui, c'est parti of it pour prendre de prendre des photos. Vas-y, scanne les plantes vertes. Non, ok, il s'en fout. Mon Elios il est vraiment pas motivé Et c'est la chute Déjà Ah Quelqu'un a lâché son arme Mais c'est 5 secondes il faut pas bouger oh, est dans la zone Oh oh rouge rouge Est-ce que quelqu'un a... Oh, J'espère que c'est Attends, qu'est-ce qu'il scanne là L'arbre Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est qu'il a scanné Ah, quelqu'un a encore plumé son arme Ah, c'est moi ça Je lui c'est bizarre, mon emprex, il, fait... il balance plus beaucoup d'éclairs. Ah, si si, il y a du rouge moi. Je sais pas ce que c'est mais il y a peut-être un stalker qui va arriver. Oh, photo. Bon, oh. I'm putting the stream together now. What is the oculist? That looms. I'm sorry to stay safe. Did the Lotus just abandon the operator? Get cut off. J'ai l'extraction prête, je pense que vous devriez s'il vous plaît. La lotus ah, blossom a cassé, sa vraie nature révélée. Maintenant, nous allons voir si la co-dépendance peut être brisée. Laissez-nous commencer. To unravel her long hidden truth. Voilà, maintenant il me reste plus que 95 euh, scanners qui vont fondre comme neige au soleil. Alors voyons voir si les dires sont vrais. Ouais, bah c'est pas flagrant. Ouais. Bah quand je fais des petites tornades à côté, si j'envoie mon pouvoir numéro 2 sur mon pouvoir numéro 4, les tornades sont plus grosses. Mais honnêtement, euh... bah ça sera un peu plus flagrant. Je si niveau, ça vaut. Le coup. Hein. Ouais Apparemment c'est le seul pouvoir utile Parce que le pouvoir 1 c'est un dash Le pouvoir 2 ça envoie des petits missiles devant qui font renverser les ennemis Mais au-delà du fait qu'il faut bien viser pour que ça marche Et que ça fait pas de dégâts C'est pas super utile par rapport à d'autres pouvoirs d'arc de fait, pardon Et le pouvoir 3 à la limite il fait un petit barrière de un petit bouclier par balle Bon du coup on écoute Raiden c'est ça Raiden. Tu trouves pas qu'il a le même chapeau Aïe. Ah voilà un alpha Voilà. Oh, plein de nouveaux This Grenier <coughs> is smarter than the others. Euh... Volatile. We need to be cautious. Find his sergeant pupil. He will lead us to this tomb. Et il me faut de l'armure parce que l'armure, j'adore. The beast soon stirs Lotus, revealing much et Mais non, j'ai fait une attaque surprise. Non. Les vagues de régénération de <rire> C'est pas ce que je voulais faire. Je vais ralentir un, un peu. C'est pas moi qui voulais faire grand chose. En dégâts, si, mais point de Oh du monde Oui, voilà C'est pas pour reperdre tout ce que je viens de gagner, oh, oh ils m'ont chauffé, Ah, un schéma pour le... mais oh, je l'ai déjà fabriqué... Je crois que j'ai oh, déjà... De... J'ai peut-être pas fabriqué... Oh, ouais mais non, mais on un... Ils en trop... C'est le deuxième que je trouve. Euh, ouais, j'ai euh, fini, sur. suis le sûr. Le pas ah ouais Bonjour tu suis joues au cinquième okay. <coughs> Alors bullet jump... Va... Toxic comme bullet jump, les bullet jump c'est quoi C'est quand tu, tu fais le... le truc à Max Payne là En fait c'est euh, dans <rire> la mise à jour de The Sacrifice, ils ont rajouté la possibilité de modder mm. les euh, armes de Warframe. Ah oui, non mais... et en plus tu peux le modder et tout oh Oui, et elles sont toujours patatées. Il y a combien de titres Petit, petit, petit... Non mais... Ah, il y a trois copains derrière Vous êtes obligés de tous aller du même côté <rire> Oui, mais moi... Ah moi j'alterne Bah oui, mais bah du coup, moi <rire> j'alterne Tu prônes l'alternance Oui Bon bah moi j'attends Ouais, dans le... Dans le... Il avait... ah, ouais, c'est ça, je suis. Euh, truc non. C'était super drôle. Tu voulais elle. Un plus de Moi j'aime bien quand même la philosophie des greeners arriver comme des lenings. Il faut dire ce qui est. La file indienne. On a connu mieux comme stratégie de combat. Tu m'étonnes qu'il. Fasse pas le poids face à des Power Rangers qui déjà de l'espace néon. C'est vrai que je dois avouer que d'habitude je suis assez. J'aime bien le, le lore et l'histoire dans, dans les jeux, mais là c'est vrai que sur ce jeu là j'ai un peu de mal à suivre ce ah, parfois. C'est toujours sympa quand tu le trouves. Ah oui, j'ai plus que 3 scanners! T'es <rire> parti avec combien 100 Bah 100 Mon petit Tu vas me coûter cher Oh Ah ouais, il y a quelque chose là. C'est tellement de choses. Regarde, Excellus Quel... ...Primordial form Un engine for self-manipulation Qu'est-ce que it va faire me s'il a trouvé une source de format infinie moi What je ah. Ouais, il y avait ah, un bombard derrière. Ah, ah, ah. Ouh, il y a même plusieurs bombards derrière. Pas grave. Il a plus de bombard derrière. Là, il n'y a vraiment plus de bombard derrière. Euh, j'ai ramassé plein de trucs par terre. Je sais pas si j'ai aussi... Another voilà. Où es-tu? Oh tu ne peux pas me. Voilà, Lotus, elle a pris de euh... tous ah, les maintenant! qui Cette forme vous rappelle ce que <t 'en> What is your lotus hiding? Who is Nata? My name. My old name. It is not who I am now. We need to focus on now, not history. We need to seal the tomb. A blast capable. The sentient is awake, Nata. It will not be contained for long. Do not call me that. On a J changé de... de spot. Ah oui. hop hop hop Le spot de cette map. Là. Voilà, dégagez les gens. Ouais, ils sont furieux. Ils se sont fait. C'est ta boule à de la neige qui éjecte comme ça. C'est ça. Destroy this tomb. Destroy our history, Vandals. Lui t'insulte et tu dis rien. Vers la porte ici. Je l'avais trouvé par là, moi. Donc après, dans le détail... Enfin, tu parles de qui en fait Dernier ennemi. C'est peut-être fini de maltraiter les ennemis. Refouche les attaques de zone. Voilà, des le Comment ça se fait que vous gardez un pigeon Et parce que ses propriétaires sont partis au Vietnam pour un mois. Et ils possèdent un pigeon. Et ils possèdent un enfin, il possède, ils ont récupéré un pigeon si j'ai bien suivi l'histoire. Et le pigeon, bah voilà. Il habite avec eux. Oui vas-y, je coupe le micro. Allez, à tout à l'heure! <rire> Ça fait des collèges de fusée, n'empêche. <rire> On est d'accord, Seb. Hein. Ouais, ouais, exactement. <rire> bon. <rire> Do you two have a history? My ah. daughter, the last of my womb. How can you do this? Lotus, what are you not telling us? Focus, Teshin. Uh, okay. We need focus. Hold on, Tenno. It's is all I have. Uh... You betrayed us. As I awake, so Ooh. will they. They will say you are living and want to reclaim you. I will not be able to stop them. The bomb is armed. I'm pulling you out. Natar, mm -mm. Lotus, you cannot hide this past any longer. There are gaps. I had my mission and I have completed it. All but the last sequence. To destroy the Tenno. The war was over, so I hid them away. In the second what dream, you? I could not destroy them. And yet, you were born to. So tell me, what made you stop to reject your nature? All missions to the Origin System required a sacrifice. Me and my kind become barren when crossing the gap. It is the one flaw we never overcame. Nata a voulu des enfants de ses propres. Nata était la fille, jusqu'à ce que je la détruite. Maintenant, je suis le Lotus. Maintenant, je suis la mère. Tenno, tu sors mon tombe. tu mûres mes deux hommes. Pas d'accord de comportement. Nos différences doivent être séparées. Alors, Vous savez où je suis. Voilà, le monsieur n'a pas l'air content. Just... Oh. C'est mmh. une invitation. Loki. <rire> Alors euh, Il m'a fallu 4 coups. Voilà. Ah non, c'est bon, il... Bah il est déjà mort en fait. Bon, c'est dommage pour lui. Bon, bah c'est pas grave. ça arrive. Il a pas de bouclier, hein. en fait... Oui, je viens de voir ça. <rire> je fais mon pouvoir qui fait que quand il tire, il se tire contre lui-même et, et bah, il s'est suicidé. Euh...